Si lui touche l'épaule, ta grand-mère l'épaule. Mais enlève ta main, mais touche pas mon mec. Oh, on est où là? Okay. Okay. Ah, ah, ah. Je ne même pas ce qui m'arrivait, je me suis réveillé, j'étais en France, avance, regarde pas à gauche, regarde pas à droite, avance, regarde ce que tu as devant toi, regarde pas ton voisin, chacun a son destin. Ça c'est à Paris, quand tu pas la neige. Non, <rire> Joséphine Oui, ta gueule. Tu me dis Joséphine après tu me dis ta gueule. Et alors Qu'est-ce qu'il y a Tu veux te battre Non, même pas, mais.. Ça se fait pas. Ouais. Geoffroy, je froid. je vais une petite veste. Tu veux laquelle frère Merci. <rire> Non. Ils nous à 10h30 pour Bouygues télécom. une propose la boxe, qui s'accrole au cul, la, la box. اوعى هتصدق اللي يقول لك اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين انا لسه جاي من بعدين والدليا خربانه اناك دودو je pourrais te dire que je t'aime toute la journée. Ah bon? Mmh. Mais j'ai pas que ça à foutre. Love is like a rodeo. Tryna see how far we go. Yeah, you got that yummy yummy yum. <rire> bon, je dis ça, je dis rien, mais là, je suis en train de comprendre que dans un sens, ils ont tout compris. Mais réellement, c'est la femme qui commande le monde euh, Oh Il est mort. Il il mort! mon Dieu-Dieu J'ai pas le droit ah de... Aaaaaah Méchant T'arriveras à rien dans la vie, méchant il est méchant, il méchant, il méchant 20 minutes mmh. ça fait 20 minutes que t'es réveillé t'as même pas préparé le café vraiment oh, que ça va foutre hein. la soupe la plus chère du monde allez bon on va en mettre plusieurs hein, tant qu'on y est allez hop on n'oublie pas le petit bol on branche ça et 3, 2, 1 et voilà t'as perdu 15 secondes Bonjour monsieur Macron, je vous demande d'acheter un camion pour moi parce que j'ai toujours je ramène mon matériel sur les chariots. J'ai passé 3 km toujours comme ça. Je vais la bloquer sur Snapchat. Elle est bien mais elle sent de là. Il y a des mitrailleurs sur le boulevard Schaff. Je tu suis pas pour un portable, ça te rendait bien consciente ou pas enfin, c'était un beau portable, non <rire> Mais dit tenait vraiment beaucoup à ce portable <rire> Bah ouais Toi tu cherches quel type de relation bah, Moi c'est au feeling hein. Oh moi pareil, <rire> je me prends pas la tête quoi Le cul, le cul, le cul En fait j'ai fait plein de vidéos et j'ai totalement oublié Donc merci pour les 60k Bisous Je vous aime fort Très fort Bisous Je voudrais être en haut Et comme ça Oh mon dieu yeah, t'imagines Viens viens on s'amuse bien oh <rire> <rire> Tiens attrape Mais ça s'envole oh <rire> Non mais en fait déjà je passe ma vie à acheter des trucs dans la fenêtre mais... hein On est où On est chez son frère Sans frère, sans frère. Eh ouais son frère Ça c'était la mode c'était la première Si tu vas appeler les Schmitt si cool, vous avez jamais entendu ça, c'est truc ça. Bon euh, merci quand même. Hein. Non, Je vais non, chercher mais... cette rue de la stesse, cool, là C'est merci. Bonne Je vous remercie. tu l'es là par exemple Prends ah, un problème. des caramel. Non non prends un ah, des caramel. C'est un ah, des caramel par exemple. Là, non merci. Non merci. Et la commande 0€. Voilà, c'est bon voilà. pour nous. Vas-y, vas-y. Voilà. Vas-y. <rire> <rire> <rire> Oh non non non non Oh quoi dehors salle d'attente oh eh ben oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Non oh oh oh non, non, non, non, non. Papoy. <laughs> What you doing out here with all these thighs? Double hammed up on a Monday afternoon, hella legs, the sun is... Dire euh, bonjour la cuisine, bonjour la cuisine. Je vais la bloquer sur Snapchat. Elle est bien mais elle sent là. La... Il y a là sur le boulevard Schaff. Calibré dans 1-4 Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Everybody make some <med>